Uh, d'abord, je dis d'abord merci à tous ceux qui, tous ceux qui sont venus soutenir le conseil de West Shaman. Je rends d'abord, vouloir à Dieu, je lui dis merci. D'abord, nous organisons ce concert de West Shaman parce que c'est la grosse tête du coupé décalé de, de la commune d'Abobo. Il fallait ça parce que d'abord, tout ce qui est bon vient d'abord d'Abobo. Et nous avons fait encore ce conseil gratuit parce que tout ce qui est bon vient encore d'Abobo. Le est gratuit. C'est parce que d'abord, il faut d'abord parler de et Chameur, qui est Wesse Chameur. Il faudrait que ces fans puissent savoir qui est Wesse Chameur et qui a dit Wesse. Et encore, il y a encore la sécurité tellement garantie à tous ceux qui vont venir ce soir soutenir et Chameur. Le conseil a été fait à Bobo parce que. Ils viennent d'Abobo, et c'est les enfants d'Abobo. Et les fans de WC Chameur ont demandé à ce qu'on fasse ce concert à Bobo. Pourquoi vous avez fait ce conseil gratuit On a fait ce concert à gratuit parce qu'il fallait ça. Depuis fort longtemps, on a mis les moyens en place pour gagner ce concert là Et c'est les mêmes personnes qui ont demandé à ce que ce concert là soit fait à Bobo. Et je dis, je dis encore merci à, à le site les photos des babies, un Spectacle, on les soutenu le mouvement. Je leur dis d'abord merci. Je dis, ce pas aussi le premier conseil de Wessi Chameur. Là, c'est aujourd'hui à Bobo. Demain, qu'est-ce qu'il prouve hein? par la grâce de Dieu que ça peut pas être au palais de la culture C'est Dieu qui est fort. Je dis merci encore. Je vais, je vais encore insister sur ceux qui nous ont donné fonds pour organiser ce concert. Le concert était organisé par LGS Production. Il s'agit de la nouvelle génération. Il s'agit de la nouvelle génération des managers de la commune d'Abobo. Voilà, c'était un peu ça. Et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent le mouvement. Le concert finit aux environ 22 h par là. Donc si tu as actuellement à la maison, cours viens. Parce que si tu mets le temps, il n'y aura plus place. Voilà. Je dis d'abord, je dis encore merci à toute la nouvelle génération, de la, euh, toute la nouvelle génération des managers de la commune d'Abobo. Quels sont que les éléments, les fans exceptionnels de West ouais, Chameau que tu souhaiterais maintenant saluer à travers la caméra de Un peu les Libari Je dis d'abord merci au capitaine 3x10. Ouais. Et aussi merci. À Richemont, le banquier suisse, le CCDO du bouquin. Oh, oh. Et je dis merci à Héritier Bécéco. Et je dis merci à Serres, le Saoudien, qui était gravement malade, mais qui s'est déplacé à cause du conseil. À cause du conseil, parce que quel a entendu parler du conseil Et ouais, c'est ce chameur Il dit non, vieux père, je vais venir. Et il est venu. Et aussi, je dis merci à Boubèche 9 Giga. À tous ceux que je n'ai pas cités, je dis merci. Et encore je dis merci encore, je vais encore pisser sur ce petit-là, héritier Bessécon, il m'a dit le vieil il est venu soutenir le mouvement. Atef le Pharaon, qui est là aussi, venu soutenir le mouvement, le conseil à ouest et Je il a dit merci, aussi merci à Nick, aussi merci à tous les fans de ouest et -chamin. Je dis merci, bisous, bisous.